Let's go euh, parti, mon totem. mon... totem. Oh la chasse -là, ici. Encore. Pourquoi encore Comment ça encore dun dun dun dun dun pourquoi Pourquoi Pourquoi dun dun Non, non, Non pourquoi, pas... pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Wow. bon bah trouver yeah. oh OK je fais ce que je peux pas bah fait mieux Désolé Charcot, j'étais en train de dire bonne nuit. c'était un peu compliqué. D'où le jeune qui a fait Oh là, Elisio Pas de problème. C'était Gigax Et si ça vaut le coup. Ça vaut le coup Merci Elisio pour les 7 mois le Maillard, j'invoque le pouvoir de l'anguille dans un champ de coton Pour toi Et bien, ça a marché Et merci Madame pour les 13 mois Encore une fois, merci aux vous-même. un peu moins raté là. Là, c'était chaud. Là, c'était méga chaud Là, ce que je viens de faire comme move, là ici. Par contre, je sais pas où elle est. Elle est après. Elle est en haut ou en bas En bas, en bas. En bas. Ah, ouais. Je suis en train de suivre des taches de sang, je crois. Ok. Hop, elle m'a lâché. Très bien. Pour l'instant, on a eu personne. Non. Mais oublie pas de mettre ton totem, toi, au lieu de... Non ouais, mais moi, j'ai fait... passé mon temps à fuir, en fait. Ouais, non, ouais, ouais, je tombais quand... que qu'il est plus sur toi, là Oh... oh ah <rire> Boum voilà, il a fallu que je dise, Voilà, merci. Hein ah, Je suis sous palette. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, mais j'ai un défectible là. Il n'aura jamais de temps. Avec... Euh... Bah, dans un défi... Bah, je sais, mais c'est pour ça, mais il faut que je dis stray. J'ai ouais. Un stray. Stray. Oh Allez, vas-y. Non, non, c'est bon. Il y a un totem allumé. Voilà. <rire> <Mais> voilà <rire> <rire> merci, totem ravi. Parce que moi, j'aimais les totems. Mais moi j'ai pas le temps je meurs Ah je bah meurs, oui, je meurs pas, je. Je baignais un totem allumé euh, okay. une de Ah c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. ce sens timing. Ah ouais non mais magnifique timing là, franchement magnifique timing. Hop ouais. Comme neuf. Je sais pas où est-ce qu'il est hein. Wow bah là j'ai je... rien. Ok t'es encore euh, sous machin là Ouais c'est oh. un peu compliqué. Hein. Euh, Casse la porte. Ok. Allez, allez, allez. bouge choix. Oh, oh non. vas sous vas-y, okay, bon, <rire> Oh non. vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> ok, c'est bon, recommence. C'est revenu l'amour fou là. Sur le. Mais t'es pas, pas dans le totem là Non, je suis pas dans le totem, mais je, je récupère quand même, je, je suis obligé là. Non, elle non, est pas cassée. Oui. Oh, ouais, non, ah, palette, palette, palette. Euh, madame, madame. Tu sais que t'as 5 mètres du totem, en manière contrôlée. Je sais, mais si j'arrive. Le truc, c'est que si j'arrive, ce qui va se passer, c'est que. Je suis mort. Non Ou pas oh oh <rire> attends, ah ah ah Bah oui, bah, elle, elle me relève elle me récupère pas parce que je suis sous palette. Ah mais... Euh, non mais... <rire> <rire> <rire> Elle panique complet, elle panique complet. <rire> yes, ah, ouais. yes, yes, yes, yes, yes, yes. Fais gaffe, fais gaffe, Attends, attends, fais gaffe, allez t'es de couté <rire> Ok, ok, je te laisse la palette Non, non, je me Non, non, je pas. <rire> Ok. Go, go, go, go, go, go, Déploiement des poulets <rire> Les poulets, c'est... <rire> ok, je me soigne. Bon, il faudrait peut-être reprendre des gènes un peu plus. <rire> Hop oh, là Au secours Mais t'es ouf okay, En bas, regarde, okay, okay, okay, ouais. un... Mais tout se passe ah. bien, tout se passe reste, bien. Reste dans les zones totems, hein, Maya hein. Ça va <rire> <rire> <rire> ouais. Elle m'aime un peu trop, passionnellement. À la folie Ouais Oh là là oh Ok je reprends du, du gène. Ah ça s'est plutôt R bien passé euh, finalement. <rire> non Fuis Domogan Tomogan Fuis Je crois qu'elle a vocation. Pool keeper oh <rire> C'est pas vrai mais. Je suis à 50%. On a oh euh, 30. Ah <rire> <rire> oh non, on se couvre. Ça va, ça va. Comment tu vas, toi Ça va Non, tu vas servir de mon côté. <rire> Comment <rire> <rire> Ça va, vos amis Ouais grave. <rire> <rire> j'ai pas eu le temps de toucher un totem, pas un moteur, pas un totem, j'ai rien fait. J'ai juste fait juste saigner, c'est tout. Incroyable. Pas, <rire> oh la là la. Là. J'ai tombé Maillard. On l'a tous sauvé en vrai. Bah complètement, on mais a fait déjà toute la game en fait. Euh... Ouais, ouais euh, bah ça va, va <rire> hein <rire> <rire> ah, ouais, C'est vrai ou c'est pas vrai <rire> C'est pas, c'est totalement oh, pas oh, vrai. Petit bloc, petit bloc vois pas en bas, en bas, en bas, en bas Oh non Ah oh, euh... oh, ouais C'est pas parti okay, la recharge ouais. Je crois qu'elle est pas contente hein. Non ah bah là il reste un gène, euh, le mental laisse tomber hein. <rire> ok. Est-ce qu'il y a un Je vais no dire que La course poursuite était très drôle. Hein. Ah la course poursuite était incroyable. Si vous tombez, tombez sous des totems, hein Euh. Ah, elle vient Viens pas Mais viens pas Pourquoi elle vient pas Parce qu'elle me suit. Elle te suit, là oui, oui. Oh là là... Ok, ok. Moi je cherche un totem à ensorceler. Je en te... Ah, je te de... trouve pas, un Charcot Allez, oh, Je cherche un, je cherche un. Ah non, c'est... Ouais, ah, il ouais, okay. ouais. okay. y, belle... y a la bonne personne, ouais. D.S. D.S. D.S. Ok ok, Recover Charcot, t'es sous totem sous totem Ouais mais c'est pas le bon totem. C'est juste un totem de soins. T'as pas un totem Ah c'est juste un totem de soins Oh oh Bah qu'elle me ramasse, j'ai le couteau. Ouais, c'est mais Mais quelle était cette sorcellerie Mais, mais là, ah je, là ah Mais ah Non je trouve, je trouve pas Vous faites quoi, là Bah... On, on essaie, essaie de, de sauver... sauver de... Euh... Bah... Ouais. Ils sont en bas Ils sont par là-bas Putaise <rire> là Des... Si Au vous croisez... T'es remonté <rire> Oui, je <rire> remonter. <rire> si vous croisez un totem, vous le dites, hein En bas, hein T'as besoin Au de secours. ça Ouais Au secours Ouais, grave Merci Au secours <rire> Je redescends Ok Bon j'ai commencé à notre moteur sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Ouais vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y de la Vas-y vas-y vas-y vas-y vas vas vas J'en peux plus Ah c'est bon elle fait le tour elle fait le tour Vous êtes en haut ou en bas là Oh Elle elle est descendue elle est descendue J'en peux plus Oh vous oh, faites un truc Oh fais gaffe c'est fermé! Ah. Ça va? Je va bien! Oh Est-ce bon que... es au <rire> Elle a récupéré! Ah oui! Oh, très bien! Bon, là y'a. New challenger! Euh, Fais gaffe, elle te. Bon, elle est remontée, elle est remontée. Elle est en haut? Vous êtes sûr qu'elle qu est en haut? Elle est en haut, elle est en haut. J'ai un visu euh, sur la cible. La... <rit> la cible Tu sais que c'est lui le tueur Elle est redescendue, elle est descendue, elle est sur moi. Tu sais que c'est lui le tueur hein, à la base. Ah ouais je sais, mais elle en donne pas l'air alors, d'un moment. On veut. Non On va lâcher. Ah oh bah c'est pas, pas très gentil hein haut, Elle est là, là, en haut en bas Elle est en haut, elle, elle me. pète le totem en flamme enfin, en sensuel. Oui bah non. mais du coup. Pas de balle là. Enfin, ben On plutôt. Ah mais c'est bon, je suis déjà dedans. Ok. Oh complètement bouclé. Ok elle est sur moi. Je me souviens, je me souviens, je elle me redescend. Je, je suis <rire> je suis ça bon, te mais... fait quoi <rire> oh, Ça fait du pire. Elle reprend la jet. Oh mon ouais. dieu, mais c'est quoi cette poursuite ah, est sur moi. Incroyable. 80. Je En fait, elle veut pas me suivre. Je suis à une porte. Ah mais c'est pas vrai. On y est presque J'ai pas touché un seul chèque tout Et... Boum Allez, joue Au secours <rire> <rire> C'est la prochaine on l'a déjà vu. <rire> Alors, Chapeau t'as l'autre fois. Hein. Qui est toujours sur Maria. Eh madame Madame Non <rire> Oh Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien Tout va bien T'inquiète, je l'ai bloqué dans les escaliers. Oh. Du coup maintenant elle est pas contente. Oh, Est-ce qu'à un moment donné elle était contente Je sais pas si de... en haut ou en bas en haut, à l'autre porte. Ok. Je me sens, je me saigne On n'a pas le droit je crois de, de maltraiter comme ça les tueurs. Tu peux aller vers l'autre porte ouais. Ok. Vas-y. Je sais pas où elle est okay. la bande. En abandonnée. Elle est en haut ça, hein. oui, oui. Tu donnes un coup de te plaît Deux. De, de par Non mais c'est bon. Ah, dois... Attends, sortir, attends, j'ai un petit problème là. <rire> Il est Tiens. Euh, salut. Okay. <rire> voilà. Ah euh, ouais. Je sais pas qui c'était tueur dans la game pour le coup là, j'ai un doute. Il <rire> oh, y a une continue. trappe en dessous de toi Mayer là. Ok, bien sûr, évidemment. La pauvre bête, j'avoue, le tueur elle était maltraité là un peu quand même. Hein ouais, un petit peu. Abonne-toi <rire> Abonne-toi Oh la course poursuite de l'enfer qu'on a fait okay. C'était. quelque oh, chose là aussi, là à là. cette place, Pardon Oui. <rire>